J'ai pas fait grand chose, j'ai juste à encaisser. Alors je m'appelle Benjamin Marcellis et je suis thérapeute. Je vis actuellement en Colombie après avoir vécu 18 ans à Paris. Justement par rapport à, aux opportunités que présentait euh, cette formule, par exemple la simplicité administrative, c'est moi qui suis complètement, euh, comment dirais-je, euh, L'administration, c'est pas mon truc, les papiers administratifs, et donc cette simplicité, plus la flat tax, les impôts, enfin, c'était pas mal de choses qui ont fait pencher la balance, sans parler de, de l'opportunité que, que proposait l'investissement. Je sais pas s'il y avait un problème, peut-être d'être bien informé, voilà, parce que bon, bah, chaque cas est unique, et moi j'avais quand même un profil singulier, donc euh, c'était de vérifier toutes les cases qui correspondaient à, à, ma, à ma configuration, à mes conditions. C'est vrai que ça s'est fait assez rapidement, une session téléphonique de 20 minutes, quelques échanges sur Facebook, et c'était décidé. Oui, je pense que l'intuition il est aussi pour quelque chose, il euh, faut sentir que ça... C'est bien aligné. Bah, en fait, moi j'ai vu une de tes présentations à un séminaire et euh, dans ce contexte-là, bah, j'ai pu voir un peu les avantages. J'ai senti que tu étais quelqu'un d'intègre. Et donc, euh, et puis moi j'avais de l'argent à, à investir à ce moment-là. Et donc, euh, bah, les, les étoiles étaient alignées, on va dire. Bah, en fait, euh, j'avais pas d'objectif. Euh, particulier si ce n'est de, de, de produire des intérêts entre guillemets mais j'avais pas de, de chiffres bien établis euh, ceci dit ça a été parfaitement euh, ça c est, c est, c est, la réalité a, a, a correspondait en fait aux attentes euh, ce qui est annoncé donc ça c'était parfait l'apport de Life Invest c'est vraiment de pouvoir euh, avoir un accompagnement de faire cette interface en fait avec les opportunités qu'il y a ici et euh, sans y Prendre tout le temps que toi tu as, as dû prendre, euh, bon, toi as, même plus, puisque tu as dû euh, te, intéresser pour euh, tout un panel de, de, de, de situations. Mais en tout cas, voilà, c'était la simplicité. M'a fait pencher là-dessus, le fait qu'il y ait un cadre et d'aller directement en but. Il est connaît mieux que moi, je crois. Donc, euh, apparemment, j'ai touché plus de moins 11 000 euros jusqu'à maintenant sur un investissement de 73 000, donc 73 000 pour les, les Belges et Suisses, sans parler de la plus-value du bien qui est passé de 73 000 à 95 000 euh, approximativement. Donc, ça c'est. En termes d'investissement, ce n'était pas une erreur, loin de là, c'était un bon choix. Sur la gestion, euh, bah, tip top, parce que justement, moi, je voulais me concentrer sur, sur d'autres choses. Donc, c'est ça qui m'a plu, c'est que vraiment, euh, euh, c'était le minimum de mon côté à faire pour obtenir mes objectifs. Et je me suis plusieurs, plusieurs fois adressé à Prit, qui s'occupe de cette gestion, euh, hyper, euh, hyper réactif, c'est vraiment très fluide et oui, j'ai je... <rire> pas à faire grand chose, j'ai juste à encaisser entre guillemets et payer de temps en temps une petite facture qui peut correspondre à un petit dégât, mais des choses comme ça quoi. Sans doute la simplicité, le fait, ton intégrité, inté euh, voilà, ou la partie humaine, parce que je veux pas faire euh, des affaires n'importe comment, et donc euh, ce contexte-là, voilà ce contexte humain et d'intégrité. Pour gagner du temps, gagner de la simplicité, voilà, euh, délègue ce sur quoi euh, d'autres personnes sont plus euh, performantes et euh, savent de quoi ils parlent, voilà, c'est simplement euh, voilà, savoir déléguer là où c'est utile, où c'est vertueux pour soi, pour son propre temps, parce qu'il n'y bon, euh, a pas que l'argent, il y a aussi euh, le temps. Bah, je pense que c'est assez simple de, de savoir si c'est bon pour soi ou pas en, en suivant un petit peu les contenus que tu, que tu as partagés et ton site web et, euh, et de dire que bah, on peut y aller en confiance. Merci Life Invest